Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique, ici même, Sorbonne Université, spécialiste d'intelligence un, artificielle. Vous vous êtes formé en parallèle à la philosophie et vous avez publié un livre tout récemment qui s'intitule « Servitude virtuelle », qui est un, un jeu, j'imagine, avec les servitudes volontaires de, euh, de la Boétie et qui disait notamment, c'est resté célèbre, « Soyez résolus à ne plus servir » Et vous serez libre, comme si la liberté, elle dépendait de nous. Hein, voilà, si on est asservi, c'est aussi parce qu'on le veut bien. C'était la, la thèse de la ici. Euh, vous avez donc travaillé sur les sciences cognitives, les humanités numériques, les questions d'éthique computationnelle. Euh, et vous avez été président du comité d'éthique du CNRS pendant cinq ans et aujourd'hui le président du comité d'éthique de Pôle emploi. Voilà, pour faire le, le petit, euh, un petit résumé. Avec vous, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on s'intéresse particulièrement à, à cette question euh, éthique. Euh, servitude virtuelle, dites-vous, il y a de nouvelles formes de pouvoir associées au numérique, il y a un risque d'asservissement, entre guillemets ben, On le voit tous les jours, le numérique prend une part de plus en plus grande euh, dans la vie quotidienne, et euh, il y a de nouvelles contraintes alors, qui, justement, ne sont plus... Euh, physique, en tout cas, il n'y a plus pour reprendre la référence à Étienne de la Boétie de chaînes de cachots de halbarde mais il y a des systèmes de euh, qui, qui essayent de nous profiler et à partir de ça qui essayent de nous contraindre. Alors, c'est une contrainte différente de celle qui existait dans les siècles passés, puisque elle n'est plus physique, mais elle devient alors on pourrait dire virtuel, hein, pour le faire comprendre, je pense qu'il y a une bonne image, c'est celle de la carotte et du bâton. Hein, dans les, les siècles passés, hein, la contrainte était surtout celle du bâton. Aujourd'hui, la contrainte est celle de la carotte. C'est-à-dire qu'on essaye à partir... Des miettes que vous laissez sur les réseaux sociaux, sur euh, euh, vos euh, comptes, etc. À partir de ça, on vous profile et ce profilage avec des techniques d'intelligence artificielle permet de savoir ce que vous désirez et bien sûr, vous euh, tombez bien sûr dans le panneau, en le sens où vous êtes euh, euh, forcé de. Alors c'est à la fois. Je, je une petite question. Pardon. Il y avait un exemple que vous me citiez, c'était la société Clearview. Vous voulez dire un mot de la société Clearview C'est une histoire absolument terrifiante. Peut-être que vous avez entendu parler de cet événement dramatique, la guerre en, en Ukraine, mais d'un événement parallèle c'est qu'une société américaine propose d'utiliser les technologies pour venir en secours euh, des Ukrainiens. Alors, a priori, euh, on est tous extrêmement contents euh, de cela, mais il se trouve que l'utilisation euh, qu'il propose, c'est de prendre de la reconnaissance faciale et euh, de l'utiliser soit pour détecter les espions russes, euh, sur le territoire ukrainien. Qu Quelqu'un passe dans la rue, s'il passe devant mon ordinateur, je suis capable de savoir qui il est et je sais qu'il est russe, qu'il a une page exactement, Facebook, etc. Exactement. Alors ensuite, la deuxième application qui est plus inquiète parce que ça, on pourrait à la limite le, le comprendre. La deuxième, c'est pour les prisonniers russes de euh, les identifier, de les mettre en contact avec leurs familles et leurs amis et de donner de leurs nouvelles. Pour les humilier sur les réseaux sociaux. Mais la troisième, encore plus macabre, c'est d'utiliser les techniques de reconnaissance faciale pour identifier les morts et ensuite envoyer à leurs familles et à leurs amis des images pour les démoraliser. Alors, est-ce que. Hein, est, pour les démoraliser, euh, vous, vous informez de la les, réalité des pour choses. Pour les informer. Hein, Alors, est-ce que. Ça me semble un peu barbare, en tout cas, ça va à l'encontre d'une de, de, part des conventions de Genève hein, sur les prisonniers, et puis c'est une espèce de profanation euh, des morts. Alors, c'est une question ouverte. Alors, ça, c'est la première ouais, chose. Il faut rappeler quand même que les Russes ne communiquent pas aux familles toujours le fait voilà. que euh, le, le soldat en question est décédé. Hein, tout à que, fait, voilà. c'est pour ça que. Mais alors, le, je vais aller peut-être plus loin sur Clearview. Il faut savoir que Clearview s'est monté en 2017, il possédait 3 milliards euh, de portraits. Récupérer sur Internet. sur Internet. En 2020, ils annonçaient en posséder 10 milliards. Et dernièrement, un article apparu dans le Washington Post où ils planifient d'agréger d'ici, alors ils font une levée de fonds euh, d'ici la fin de l'année, 100 milliards de portraits. Alors si vous comptez 7,7 milliards d'habitants de la planète, hein, ça fait en moyenne 13. Euh, euh, photos par personne et comme vous ici vous êtes plus connecté que dans certains autres pays vous en avez au moins une trentaine si c'est pas plus ces photos sont ça toutes ça volées penser, voilà. ça laisse penser que... alors ce sont des, des photos volées donc on a souvent l'image de 1984 donc une sorte d'État tout puissant qui nous contrôle qui nous surveille mais là euh, finalement c'est pas l'État qui est en cause ce sont des sociétés privées hein. donc c'est ça dans, dans les sociétés capitalistes c'est ça que vous voyez euh, apparaître dans les démocraties c'est pas l'État qui est en cause mais ce sont des sociétés privées qui vont se permettre, finalement, parce que là, ils ont, ils ont volé 100 milliards de... Où, où est le droit à l'image, là D'une part, effectivement, ils, ils ont volé des images, mais comme vous le dites, ce sont des sociétés privées qui, tout d'un coup, vont avoir un pouvoir considérable. Et donc, ça met en cause la souveraineté des États. Les notions, la notion de souveraineté, c'est un concept de philosophie politique qui est tout à fait essentiel pour l'établissement de l'État de droit. Ça n'a rien à voir avec le souverainisme. Et bien sûr, je crois qu'on est dans une période avec le numérique qui est en train de se transformer totalement, où la souveraineté politique est en train d'évoluer, et ça fait bien sûr partie des questions ouvertes, comment... Ces États hein, seront gouvernés dans le futur. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que les réseaux sociaux, à la fois ces grandes sociétés, mais pas uniquement des groupes de pression, utilisent les techniques informatiques pour tendre à fragmenter les sociétés. Peut-être pour comprendre, hein, dans les années 30, vous aviez des utilisations des médias de masse pour essayer de rendre plus solidaire des sociétés monolithiques. C'est ce qui a conduit au totalitarisme. Aujourd'hui, vous avez un peu l'inverse des sociétés qui sont fragmentées, avec des bulles de filtre qui fait qu'on a les informations qui nous conviennent, donc on ne voit le monde qu'à travers ce prisme-là, et euh, bien sûr, on a à partir de ça une fragmentation qui s'accroît euh, dans le monde. Hein. On l'a un petit peu vu, dernièrement. Hein, euh, et dernière au, et réunion, au sein hein, même des sociétés. Au sein même des sociétés. Jean-Gabriel Ganassia, c'est passionnant, on va devoir s'arrêter. Merci infiniment d'avoir été beaucoup. avec nous.